Dans cette vidéo, je vais vous présenter le module RF que nous avions réalisé. Donc, je vais vous présenter le chemin d'un moment à l'autre. Donc, voilà le module et voici la télécommande de commande. Donc, nous allons pouvoir allumer les différentes ampoules en on et en off. Donc, je peux appuyer sur on, allumer respectivement. Donc, bien avant ceci, nous avions pu programmer différents modèles donc avant que ceci le module puisse reconnaître euh, la télécommande donc si vous avez une autre télécommande ça ne peut pas commander donc vous voyez un autre modèle de télécommande ça ne peut pas, ne peut pas commander même si vous tirez l'antenne ça ne peut pas commander ça va rechercher que ça télécommande donc voilà encore une autre télécommande ça ne peut pas commander donc je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment programmer cette carte de telle en sorte que ça puisse reconnaître la télécommande. Donc voilà les différentes télécommande, mais ça ne reconnaît pas. Donc ça ne connaît que sa télécommande. Donc voilà. D'accord. Et je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, lorsque nous allons faire la partie ISIS, la partie simulation de ce projet, je vais vous montrer comment programmer cette carte de telle en sorte que vous puissiez synchroniser le module récepteur avec le module émetteur donc voilà un peu comment la carte se présente je vais vous montrer un peu en grandeur nature comment se présente la carte donc pour pouvoir programmer et synchroniser ce module le module récepteur avec le module émetteur il y a là au dessus un bouton de programmation vous allez dupliquer dessus huit fois donc 1 2 3 4 5 6 7 8 fois et puis une lettre va clignoter trois fois et puis vous allez cliquer encore deux fois pour tomber dans l'option dont nous sommes en train d'utiliser actuellement c'est sur mode on off et puis nous pouvons commander comme vous voyez là et puis il va reconnaître la télécommande d'accord je vais vous expliquer lorsque nous allons faire la partie simulation de ce projet vous allez bien voir comment ça fonctionne le module si dont nous sommes en train de programmer est bel et bien différent de ce que nous avions utilisé précédemment donc voilà un autre modèle dont nous avions utilisé, mais celui-ci était déjà abîmé et ça avait des options limitées. Par contre, l'autre petit module-ci dont je suis en train de vous présenter a trois programmes à l'intérieur, donc il peut fonctionner en mode on/off, interrupteur de commande, non, en mode bouton pour soi et un autre notre mode, notre modèle. Donc je vous le mettrai les explications lorsque nous allons faire la partie Isis pour mieux vous expliquer le chemin de fonctionnement donc celui-ci, ce petit module est bel et bien plus optionné que l'autre module qui est grand là donc je crois que c'est tout pour cette vidéo, si vous avez des questions les gars n'hésitez surtout pas à me les poser et si vous avez des difficultés à réaliser un carte de ce genre n'hésitez pas à me faire part, je vous assisterai sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Have a nice night, peace donc voilà comment le module fonctionne.